La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 25 octobre, quand le Quai d'Orsay a déclaré, je cite, espérer la libération du franco-palestinien Salam Amouri, j'ai eu honte. Salam Amouri est un terroriste, pas un prisonnier politique, un dirigeant du FPLP, le FPLP responsable de l'attentat de la rue Copernic. Vous, vous souvenez, quatre Français innocents tués, dit Raymond Mombard. Le FPLP, c'est aussi le carnage de la synagogue de Arnof en 2014. Cinq Juifs égorgés en pleine prière à Jérusalem. Égorgés exactement comme le fut le père Hamel dans son église. En 2005, Amouru a reconnu avoir planifié l'assassinat du grand rabbin d'Israël. Est-ce bien ce terroriste antisémite que la France espère voir libéré Imaginez-vous aujourd'hui qu'un pays ami demande la libération de Neumouche. Pourtant, le 26 octobre, Jean-Yves Le Drian m'a répondu « J'assume ». Monsieur le Premier ministre, c'est une défaite morale de votre gouvernement. Combien de morts en va encore pour que nous comprenions qu'est-ce le même ennemi qui tue à Jérusalem, Paris, Nice ou Barcelone Faire deux poids et deux mesures, c'est perdre d'avance la guerre contre le terrorisme. L'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme.